Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne des Astres 10, c'est moi Zéna et voici les prévisions du cancer pour la semaine du 16 au 22 mars 2020. Donc lundi, Mercure entre en poisson dans votre neuvième maison. Durant ce passage de Mercure dans cette maison, vous allez avoir un esprit vif. Curieux de tout ce qui est différent, que ce soit une culture, une langue ou un environnement. Vous voudriez sortir de votre zone de confort et découvrir des horizons différents, découvrir des gens différents d'une autre culture ethnique et apprendre leurs coutumes. Les voyages vous tenterez beaucoup. Vos déplacements seront plus fréquents aussi même à l'interne à l'intérieur de votre pays, et vous seriez aussi intéressé par vous inscrire dans des formations en, et dans des études simplement pour améliorer vos talents ou dans des études des nouvelles langues. Cette semaine, Mars sera étroitement conjoint à Jupiter dans votre septième maison ce qui vous rend très actif au niveau de vos relations, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Mars et Jupiter, conjoints dans cette maison, feront aussi des trigones avec Vénus dans votre onzième maison. Donc, cette semaine, vous serez en mesure de fonctionner plus en équipe ou au moins en deux et vous aurez plus de confiance en vous si vous étiez appuyé par l'autre. Des relations d'amitié pourraient se transformer en des partenariats professionnels ou en des relations amoureuses, ou des relations de partenariat professionnel pourraient se transformer en des relations d'amitié ou amoureuse. Des nouveaux contrats aussi pourraient être signés. Vendredi, le soleil entre euh, dans votre dixième maison dans le bélier. Durant le passage du soleil dans cette maison, c'est votre ambition qui sera en vedette. Vous aurez une ambition très forte et vous souhaiteriez réussir à tout prix et prendre une place dans la société où vous seriez admiré. Donc, vous voudriez vous démarquer et vous voudriez que le monde le voie. Vous serez tellement euh, préoccupé par votre réussite et votre image publique que vous pourriez négliger votre vie affective qui deviendrait secondaire vis-à-vis -vis votre profession. Donc, essayez de modérer un petit peu.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 dans l'onglet Playlist. Donc passons maintenant aux prévisions quotidiennes. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre septième maison. Une période teintée de beaucoup d'émotions et la meilleure façon de traverser cette période serait de passer du temps de qualité avec les bien-aimés. Votre attitude bienveillante et encourageante peut apporter de nouvelles amitiés. Il serait difficile pour vous contrôler vos émotions, par contre. Alors, si vous vous, sentirez, euh, si, si, pardon, si vous, vous sentiez irritable et impatient, ce serait le temps de vous retirer de la situation. relaxer et vous détendre avec un petit café peut-être. Donc, vous pouvez rester tout seul, déguster un petit café. Cela pourrait vous aider un petit peu. Jeudi et vendredi pour le Québec, et jeudi vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre huitième maison. Une période pas mal productive qui offre des énergies favorables pour entreprendre vos discussions et négociations. Il faudrait seulement éviter l'impulsivité dans votre parole ou dans vos réponses et tourner la langue dix fois dans votre bouche avant de vous prononcer, car vous serez un peu émotionnel et vous pourriez être provoqué facilement. Alors évitez les situations tendues et soyez objectif dans toutes vos démarches durant cette période. Samedi, dimanche et lundi pour le Québec et samedi PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans les Poissons, votre neuvième maison. Une très belle influence stimulée par les belles énergies qui règnent durant cette fin de semaine. Votre popularité sociale fait de vous un centre de gravité et Vénus dans votre onzième maison apporte beaucoup d'harmonie à, à vos relations d'amitié. Ce qui fait de cette fin de semaine un moment opportun pour organiser des sorties, des soirées ou des réceptions. Votre optimisme sera contagieux et cela se manifestera dans la manière dont vous accueillerez les autres. Une belle spiritualité paisible vous habite et contribue à apaiser les autres d'une manière merveilleuse. Mais durant cette fin de semaine, la conjonction de Mars et Pluton m'inquiète un petit peu. Cette conjonction pourrait causer des accidents ou de la violence. Elle influence la lutte de pouvoir entre les autorités. Mais au niveau individuel, durant la fin de la semaine et la semaine après, soyez prudent, s'il vous plaît, au niveau de vos déplacements ou au niveau de vos activités physiques. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers cancers. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Euh, activez les notifications et mes commentaires.